Salut à tous et bienvenue sur Vision high e tech j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons voir une astuce sous Android et ici grâce à Jackie qui m'a aidé à monter cette vidéo. D'ailleurs un grand merci à toi Jackie, on va voir ensemble comment activer le système du flash et le système clignotant de l'écran de notre smartphone sous Android qui va permettre de vous prévenir lorsque vous recevez des messages ou des appels, par exemple si vous êtes en mode vibreur sur votre téléphone, par exemple si vous êtes une personne malentendante. Aujourd'hui, c'est vrai que l'on rencontre des personnes en situation d'handicap en plus visuel avec un problème auditif. Cette solution a été étudiée spécialement pour les personnes en situation d'handicap auditif, mais elle peut vraiment être utile pour tout le monde. Comment activer cette fonction qui est intégrée dans votre smartphone, dans votre système d'exploitation, pour aller activer cette fonctionnalité On va tout d'abord se diriger dans les paramètres de notre smartphone ou de notre tablette. Soit on déroule... La zone de notification, soit on va dans les paramètres à partir des applications. Volet des notifications. Ouvrir les paramètres. Paramètres. Une fois que vous avez ouvert vos paramètres, on va aller tout en bas. On se dirige sur... Accessibilité, vue, audition, dextérité et interaction. Accessibilité, vue et audition. On rentre. Dans Accessibilité, énormément de choses sont présentes pour les personnes malvoyantes, pour les personnes en situation de handicap. Auditif pour les personnes avec des problèmes en situation TMS, troubles musculosquelétiques. Donc beaucoup de choses sont présentes aujourd'hui dans les téléphones grand public. C'est important de le préciser, aujourd'hui ces téléphones sont accessibles avec une certaine gestuelle, avec une certaine façon de fonctionner, mais c'est vrai que tout est à l'intérieur nativement. Une fois que l'on est rentré donc dans accessibilité, on va aller sur Audition. Une fois que vous êtes entré dans Audition, c'est ici que ça devient très intéressant. Pourquoi Parce qu'il y a plusieurs choses vraiment super intéressantes et qui peuvent vraiment servir. Premier choix dans Audition. Détecteur de son, recevez des alertes lorsque le téléphone détecte les pleurs d'un bébé ou la sonnette. J'avais d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet. Ça, c'est vraiment excellent. Pour les mamans qui ont les bébés qui pleurent, grâce à cette fonctionnalité, votre téléphone va se mettre à vibrer. À clignoter, va se mettre à flasher Appel en 30, numéro pour vous avertir que votre bébé pleure ou à la porte il y a quelqu'un qui sonne. Allez voir sur ma chaîne, j'avais fait cette vidéo et c'est vraiment extraordinaire comme ça fonctionne. Nous ce qui nous intéresse c'est dessous. Notification par témoin lumineux, faites clignoter le témoin lumineux de l'appareil photo et l'écran. C'est ici qu'on va activer cette fonctionnalité qui est pour moi très importante. Faire parler le téléphone pour qu'il puisse annoncer l'appel entrant, ça va être intéressant pour les personnes en situation d'handicap visuel. Il existe une application et je vous ferai d'ailleurs cette vidéo à ce sujet. On va rentrer donc dans cette fonctionnalité. notification par témoin lumineux. L'écran ou le témoin lumineux de l'appareil photo clignote lorsque vous recevez des notifications ou lorsque des alarmes retentissent. Témoin lumineux appareil photo Activer interrupteur, écran, activer interrupteur. Voilà, c'est ici que vous devez activer les deux interrupteurs. Lorsque vous aurez activé ces deux interrupteurs, automatiquement, lorsque vous allez recevoir une notification ou un appel, votre écran clignotera, votre flash clignotera et vous préviendra que quelqu'un essaye de vous joindre. J'ai vraiment trouvé très intéressant de vous partager cette fonctionnalité car elle peut vraiment servir à beaucoup de monde. Si vous connaissez quelqu'un qui a des problèmes d'audition, n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo. Il y a donc, comme je vous disais, beaucoup de choses en termes d'accessibilité dans tous les téléphones grand public aujourd'hui. Il faut en profiter, aussi bien sous Android que sous iPhone. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Pensez surtout à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous